La première des choses à faire lorsque l'on utilise un document sous LibreOffice Writer ou sous OpenOffice, ça va être d'enregistrer ce document. Donc nous allons dans Fichier, Enregistrer sous, et là nous pouvons l'enregistrer à différents endroits. En l'occurrence ici, je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais nommer mon document tout en haut, dans cette barre et je clique sur enregistrer. Si on va sur le bureau, on se rend compte que le document a une extension .odt Beaucoup de documents utilisent le format .doc qui est ce, le format propriétaire de Microsoft et il est possible d'enregistrer également ce document sous ce format propriétaire donc nous allons au même endroit fichier enregistré sous et à la fin du nom nous ajoutons .doc si on fait enregistrer il y a un petit message qui demande de confirmer que nous voulons bien utiliser le format Word nous validons et nous voyons ici donc et nous avons bien un format .doc il est assez important d'enregistrer fréquemment ces, ces fichiers afin de, de ne pas perdre de données et nous voyons qu'ici il y a une petite flèche qui permet d'enregistrer ici elle est active car il y a eu du, du texte d'ajouter. Si je clique dessus, elle, est, elle devient inactive, elle n'est plus, euh, plus visible, et il suffit que je rajoute du texte pour qu'elle qu se réactive, et donc elle m'indique qu'il y a eu des nouveaux éléments ajoutés, et qu'il est euh, préférable d'enregistrer le document. Un dernier point concernant l'enregistrement, si l'on envoie un document à quelqu'un et qu'il n'est pas nécessaire de manipuler le fichier, de faire des changements à l'intérieur et qu'on envoie donc un, un document final à quelqu'un, il peut être très intéressant de l'enregistrer en PDF. Le PDF, c'est un peu comme une image, donc ça permet de créer un fichier qui ne bouge pas, qui n'est pas manipulable, mais qui a l'avantage d'être lu par tous les systèmes d'exploitation et de garder exactement le même rendu que celui qu'on a créé. Pour enregistrer en PDF, il y a cette petite touche là. On clique dessus et on fait enregistrer. Si nous allons sur le bureau, nous voyons ici que le rapport est à présent également enregistré en PDF.